Moi, enfin ça, ça va bientôt y être, mais... Ouais, alors là, c'est un petit film euh, dédié à Gravouille, qui a décidé que le théâtre de l'Odéon n'était plus en grève, parce que les représentations théâtrales doivent reprendre, mais bien sûr, la lutte continue. Alors là, c'est un décor extraordinaire. C'est dans une mairie socialiste, peu importe le nom, là, il y a déjà comme décor, on y vont demander On les demander Défense de stationner Et ça continue Ça continue la joie de l'enfance, la joie de l'enfance, et la déduction d'Impôt, la joie de l'enfance, déduction d'impôt, la renaissance, la petite enfance, la pousse de coton, chez Basile, votez Basile, Basile, Coworking, voilà, c'est un vrai décor, un vrai décor que je désire, un vrai décor de théâtre, de cinéma, que je dédie au camarade Gravouille qui a dit ce matin La grève de l'Odéon est terminée parce que le théâtre va reprendre Vive le théâtre Vive Gravouille Vive la Renaissance Vive le joie de la France Vive les déductions d'impôts Vive prière de pas stationner Vive voix de mauvais Vive la France Vive le théâtre Vive la CGT Voilà. Ah ben bah là, on, on, on, on, on a été brillant, là. là Là, quand même. Là, je pense que là, là je... on peut l'envoyer à Canada. Ah.